Wake up, wake up, why one, one. Come on Depuis le temps qu'on en rêvait Va falloir te réveiller, réveiller, réveiller. Wake up Life give you Journée nouvelle foulée et fruit dans la même course, y'a pas le time de discuter ni de faire la fine bouche Direction le tas dans laquelle je fais cracher les Des Détour par la cave, encore une histoire de farce Je me réveille encore à la et j'arriverai encore à la rage et à pas de rabé, d'abé, à noyer la trachée Je me lève, je me lève, je m'habille j'avais un café, je trace là où les voix élèves ne sont pas attachées. Sachez que je n'aime pas votre monde démagé. Où tout est classé, où vous nous placez, vous nous plâchez Sans compter tous les faux de que. Si après, on est vachés. Pourquoi c'est interminable? L'humeur des gens est maussade. Tout le monde est impitoyable. Pourtant, fini les croisades. Des regards louches pour attarper. Des petites vieilles à leur sac à gripper. give you. Terminé, on reste déterminé, on fait fonctionner notre cerveau Même discriminé, on n'est jamais miné Écoute ce que t'as préparé mon pote costaud Yo. Simplement les choses sont dites Tous les jours on médite Les vampires on est vite Je te laisse deviner la suite Retour à la case des phares Peut-être un bail à faire ce soir Analyse du répertoire Je cherche une réçoit sans histoire Je crois que j'ai pris la même route que j'amané Début de soirée fin de soirée on va se retrouver Je crois que j'ai pris la même route que jamais année. La fin de soirée on, on va se retrouver pour la partie mais le temps nous est à partir. tout dépend du déroulement de la Ouais, j'me je pars, j'me barre pars de là Ouais, j'me je pars, j'me barre pars de là Je vous dis au revoir à la prochaine car mon chemin doit se tracer Cela fait trop longtemps que je suis à la traîne que je me suis ramassé